Les amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril 2021. Est ce que vous savez quelle journée sommes nous Nous sommes la journée mondiale de la santé. C'est une journée avec une thématique qui m'est chère parce que vous savez qu'à travers tous mes tests, à travers tous les produits tech que j'utilise au quotidien, je prône le suivi de santé. On a tous des rêves, on a tous des objectifs chaque année, des bonnes résolutions, des choses comme ça. Mais le plus important, c'est de prendre soin de soi. Depuis fin de l'année dernière, je me suis lancé dans une remise en forme accompagnée de ma marque Coup de cœur Pour le suivi de santé et pour le suivi au quotidien de mon nombre de pas, etc. Oui, Zings Je vous en avais parlé déjà sur différentes vidéos. Je vous avais dans un premier temps présenté mon bilan de comment s'était passé ma deuxième partie d'année 2020. Je vous ai présenté la dernière fois comment j'ai enclenché cette remise en forme. Et je vous proposerai bien entendu d'autres vidéos un peu plus tard dans l'année pour vous faire suivre ma remise en forme et vous présenter un peu plus précisément les objets qui m'accompagnent dans cette remise en forme, notamment la ScanWatch, notamment ma balance connectée Body Plus et Body Cardio. Mais aujourd'hui, la journée mondiale de la santé m'a donné envie de m'intéresser à ce qui s'était passé depuis 2020 dans le monde pas seulement mon ressenti personnel mon suivi de santé personnel, mais un petit peu ce qui s'était passé pour les français et pour toutes les personnes du monde dans cette vidéo on va donc s'intéresser un peu aux statistiques de l'évolution de la santé du suivi de santé un petit peu à dimension mondiale et pourquoi pas à dimension française je suis aussi curieux de savoir si le confinement a eu un impact le premier confinement le deuxième ou là maintenant le troisième réellement un impact sur votre santé. Je sais que moi, le premier confinement a fait mal à ma balance. Le deuxième, j'ai commencé à me reprendre un petit peu en main. Là, le troisième, il faut que j'en profite pour me remettre encore plus dans ma remise en forme. Moi, ce qui pêche, c'est le sommeil. Je vais pas vous refaire la première vidéo. Mais est-ce que depuis 2020, avec cette situation sanitaire d'être chez vous, ça vous a permis de mieux dormir ou comme moi, de moins bien dormir On va regarder ça ensemble. C'est parti Alors comment a évolué votre sommeil en 2020 par rapport à 2019 et comment évolue-t-il en 2021 Pour avoir toutes ces petites informations, à savoir si les français dorment mieux que les anglais, dorment mieux que les chinois, je me suis basé sur des données, des infographies que j'ai trouvées sur le blog de Weezings. Ces données m'ont montré que ma réalité n'est pas celle de tout le monde, car oui moi en 2020, mon sommeil était pff, catastrophique. Je pense que j'ai bien perdu une, deux, voire trois heures de sommeil sur l'année par rapport à 2019. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Car oui, globalement, le sommeil de 2020 a été meilleur dans le monde. A été surtout plus long. Le monde entier a dormi 8 minutes 34 en plus en 2020 qu'en 2019. Félicitations Ce qui était très intéressant à regarder, c'est maintenant, quel pays a le plus dormi en moyenne sur 2020 que sur 2019 Quel pays a mieux dormi confiné, grosso modo, trois quarts du temps confiné, que en 2019. On retrouve en numéro un des populations qui ont le plus dormi la Grande-Bretagne. Les Anglais ont dormi en moyenne 11 minutes 40 en plus en 2020 qu'en 2019. Nous, les Français, on est à 8 minutes 14. C'est plutôt pas mal. J'imagine que tous ceux qui ont l'habitude de se lever tout pour prendre les transports en commun ont pu économiser un peu de temps grâce au confinement, un petit peu de temps de sommeil. Dans les pays qui ont moins gagné de sommeil, on retrouve le Japon avec 5 minutes 30 en plus et la Chine avec 2 minutes 30. Mais si vous êtes au courant des analyses de sommeil que nous propose HealthMate, l'application de Weezings, vous êtes au courant que la durée du sommeil ne fait pas tout. Car notre score de sommeil calculé dans notre application va se baser bien entendu sur la durée va se baser sur la régularité et sur la profondeur de sommeil. Vous pouvez dormir 9 heures d'affilée, mais si vous vous réveillez et que vous sortez de votre sommeil toutes les 30 minutes, vous n'aurez pas un très bon sommeil. En 2020, la répartition des nuits par score de sommeil était passée à 63% contre 58% en 2019. C'est-à-dire qu'il y a eu 5% de nuits avec de meilleurs scores de sommeil, en reprenant toutes les informations, toutes les conditions pour avoir un score élevé. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous, vous trouvez que votre score de sommeil s'est amélioré. Est-ce que vous, vous suivez votre score de sommeil Est-ce que vous, vous suivez votre qualité de sommeil Et quels sont les facteurs qui pourraient faire que le sommeil en 2020 s'est amélioré Le confinement, je vous ai dit L'absence des déplacements pour aller au travail, peut-être Ou alors, peut-être aussi que les boîtes de nuit ont fermé les restaurants fermés, et du coup bah, on a moins d'activités nocturne en tout cas je suis content de voir que le suivi de sommeil et le sommeil général s'est amélioré en 2020 j'espère que ça sera encore mieux en 2021 après pour ce qui est de la sortie au quotidien je sais que moi personnellement j'ai pris du poids avec le premier confinement et que les infos il y avait toutes ces news qui disaient les français ont pris deux kg en plus les français avec le premier confinement etc et globalement sur 2020 le bilan est-ce que on a pris du poids dans le monde ou pas est-ce que c'était des fake news est-ce que c'était plus des titres accrocheurs en disant qu'on a tous pris du poids. Et bah ça, je vais vous le dire. Par rapport à 2019, en 2020, les terriens ont perdu du poids. Ils ont perdu en moyenne 140 grammes, 0,14 kg. Ce qui est relatif, c'est pas une grosse perte, mais après c'est étendu sur toute la population mondiale. Vous êtes aussi plus nombreux à avoir atteint vos objectifs de perdre un kilo, de perdre des kilos par rapport à l'année d'avant. Je pense que aussi, on a vu se multiplier les sports en ligne, les sports en ligne c'est les visio, les sports collectifs en ligne, en visio. Et ça, ça permet de motiver des gens. Car malgré cette perte de poids, on note quand même une perte de pas. Les terriens, la population mondiale a moins marché en 2020 qu'en 2019, moins 10%. C'est pareil au niveau des activités physiques, moins 30% d'activités nautiques, alors que l'on s'est plus déplacé en vélo, plus 8%. Suite à tous ces chiffres, j'ai quand même essayé de regarder sur mon application HealthMate, mon profil, comment il s'était bah, démarqué en 2020 par rapport à tous ces chiffres mondiaux ou alors tous ces chiffres même à échelle française. Et bah moi, je suis allé complètement dans le contre sens, dans le contre courant. Ça, vous n'êtes pas surpris Prise de poids, pas en moins, sommeil pff, dévastateur. Mais bon, c'est ça d'être jeune parent. En cette journée mondiale de la santé en ce troisième confinement, comment essayer d'aller plus loin dans son suivi de santé et comment essayer de garder facilement ses objectifs. Je vais vous donner mes trois conseils pour garder votre santé ou améliorer votre suivi de santé ou voilà, vous vous sentir bien dans votre corps. Si comme moi, vous êtes en télétravail, si comme moi, vous êtes sédentaire. Mon premier conseil pour garder la santé et pour activer son corps facilement, c'est marcher. Oui, marcher, faire des pas, prendre une pause. Il fait très beau en ce moment. Le beau temps va commencer à arriver et d'aller faire une petite marche, que ce soit avant de commencer votre journée de travail, que ce soit après la pause déj. On a, avec ce confinement, jusqu'à 10 km. Donc allez marcher jusqu'à 10 km, c'est vraiment il faut. Mais vous allez pouvoir vous aérer, l'esprit et surtout, donnez-vous un petit objectif de pas en fonction de ce que vous faites habituellement à essayer d'atteindre, que ce soit 4000 pas, 6000 pas, 8000 pas ou 10 000 pas. Si vous n'avez pas de podomètre, si vous n'avez pas de montre connectée, vous avez certainement un smartphone. Un smartphone, ça permet de suivre son nombre de pas facilement. Il y a de nombreuses applications pour suivre votre nombre de pas. Bien entendu, moi, je vous recommande l'application de Wizzink Health Mate. Vous la téléchargez, vous prenez votre téléphone, vous allez marcher. Et elle comptabilisera votre nombre de pas. Elle vous donnera un suivi, bien entendu. Et vous allez pouvoir fixer un objectif. Facilement essayer de l'atteindre. Vous pouvez même me rejoindre sur l'application pour essayer de voir où vous vous situez par rapport au nombre de pas et se motiver ensemble. Deuxième conseil en cette journée mondiale de la santé pour reprendre votre santé en main ou alors pour continuer de l'améliorer, ça va être d'essayer de suivre votre sommeil. C'est facile à dire. Mais quand on dort, on dort, on peut pas voir si on dort, je sais pas si vous comprenez. Il existe de nombreuses solutions pour suivre votre sommeil. Avec une montre, avec des capteurs qui se glissent sous le lit, comme le Sleep Analyzer. Et même maintenant, il existe des enceintes assistants vocaux, qui permettent d'avoir un tracking de sommeil. Mais même le suivi le plus simple de sommeil peut se faire avec notre téléphone aussi. Moi, je ne peux que vous conseiller d'utiliser une montre connectée pour suivre votre sommeil. Chez Wizings, il y en a pour toutes les gammes de prix. Il y a la gamme Move à moins de 100 euros pour les petits budgets qui va vous permettre de suivre aussi votre santé quotidienne, votre nombre de pas, etc. Mais le fait de pouvoir identifier comment est votre sommeil, comme moi j'ai pu le faire, voir où est le problème de sommeil, est-ce que c'est la régularité, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la profondeur, va vous permettre de mieux recharger vos batteries et de mettre en place, du coup, de meilleures conditions pour dormir. Troisième conseil, ça va être de respirer. Est-ce que vous savez bien respirer Est-ce que vous faites des séances de respiration Je ne parle pas forcément de méditation, de yoga, je parle simplement des séances de respiration. Respirer, c'est le moteur de votre corps. Lorsque vous respirez... Tous les muscles se relâchent. Ça vous permet d'éliminer le dioxyde de carbone, ça vous permet d'irriguer votre cœur, votre cerveau, bref, de vous sentir bien. Mais alors, comment bien respirer Il existe différentes façons de bien respirer. Il faut détendre vos épaules vers l'arrière, bomber le torse, vous tenir droit, ouvrir votre cage thoracique, en quelques mots, faciliter le passage de l'air. Le fait de respirer profondément en exagérant la respiration permet de vider complètement les poumons et de les re-remplir complètement. Pour info, on utilise à peu près qu'un tiers de nos capacités respiratoires dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que lorsqu'on se fait une petite séance de respiration, ça va vraiment vous détendre. C'est la plus simple technique de relaxation. Ça va vous permettre de gérer le stress le stress que l'on connaît très bien, ça va vous permettre de réguler votre rythme cardiaque. Vous savez que quand vous vous détendez, vous faites une relaxation, votre rythme cardiaque se calme. Bref, faites-le, c'est facile. Bien entendu, il existe aussi des applications, des applications sur les montres, sur la ScanWatch, pour avoir un guide de respiration, mais même, vous pouvez le faire sans rien. Seul, en fermant les yeux, en les gardant ouverts dehors, à l'intérieur. Bref, respirez. Voilà mes trois conseils. C'est mes trois conseils basiques. Après, je vous encourage encore et encore de télécharger l'application HealthPay. Même si vous n'avez aucun produit Withings, l'application est gratuite. L'inscription est gratuite. Elle va se synchroniser avec vos données que vous pouvez avoir avec votre téléphone, avec Apple Santé, avec Google Santé, en fonction de si vous êtes sous Android. Ça va vous permettre d'avoir un suivi clair, précis et d'avoir toute la motivation, des badges, des récompenses. Bref, ça va être réellement, je vous le dis à chaque vidéo où je parle de Wizing, mais un compagnon de santé. Sans parler de toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir en plus. La méditation, il y a des séances de méditation avec petit bambou dedans. Même si vous n'avez pas de balance connectée, vous allez pouvoir rentrer manuellement votre poids pour avoir des courbes. C'est un réel plus pour faire le bilan et pour faire de 2021 une année riche en santé, encore plus riche. En sommeil, en santé, augmentez votre nombre de pas par rapport à 2020. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo santé en cette journée spéciale vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech, respirez, dormez bien. Merci et à bientôt sur ma chaîne.